Euh, pour moi, écosystème, c'est euh, déjà au sein d'Agroof, c'est un travail de longue haleine et c'est la, la réunion de un petit peu, toutes les compétences euh, de la SCOP euh, en termes d'activités de, de recherche, de formation, de terrain, qu'on a, de, de, de, voilà, de, a essayé de capitaliser autour de toutes ces expériences. Et le produit, le résultat, c'est euh, ce module de formation en ligne. Donc nous, déjà, c'était un, un beau défi de, de, de, de rassembler tout et de valoriser ça comme il faut. Et puis, parce que ce n'est pas que un, un jouet pour Agrof, c'est aussi un, un outil pour nous de travail avec les agriculteurs. Je pense qu'il y a vraiment euh, une opportunité euh, pour que les agriculteurs, voilà, qu'on construise avec les agriculteurs un, une base commune sur ce qu'est l'agroforesterie, sur euh, l'ensemble des possibilités qu'offre qu l'agroforesterie, euh, pour que nous, derrière, en formation nous c'est Agroof, les agriculteurs, euh, Mathieu Archambault euh, sur l'agriculture de conservation, on construise, euh, bah, on soit efficace dans nos formations et qu'on construise ensemble des projets qui soient les, les plus pertinents et les plus efficaces par rapport aux enjeux de chacun. Pour les, pour les agriculteurs, l'écosystème, à mon avis, c'est un, un outil euh, pour préparer au mieux la formation en présentiel, parce que l'écosystème sera toujours associé à du présentiel, et que les quelques jours qu'on passera ensemble en présentiel, euh, l'agriculteur soit déjà prêt à apporter son projet et à construire son projet. Euh, on va transformer nos formations d'une sensibilisation à un outil de mise en place de projet. Et euh, si le présentiel est important pour échanger sur des aspects techniques, Ecosystems sera vraiment la, la première phase de ce travail chez l'agriculteur, pour l'agriculteur de, voilà, de réfléchir à ses enjeux. Ensuite, derrière, le présentiel permettra de concrétiser des projets qui seront adaptés, efficaces euh, et, et de bonne qualité pour tout le monde. Quoi. Pour les étudiants, l'écosystème, à mon avis, va jouer deux rôles. Le premier rôle, ce sera euh, voilà, de mettre au clair certains aspects de l'agroforesterie. On entend beaucoup parler, de toutes parts. Euh, là, en travaillant à trois conseillers experts en agroforesterie, on essaye de, de mettre au clair certains points. On n'a pas prétention à apporter la vérité, euh, voilà, Donc l'écosystème va évoluer avec le temps, on fait venir d'autres experts, Mathieu Archambault sur la de conservation, euh, ça évoluera avec le temps, mais ça permet quand même de fixer une base commune dans tout ce qu'on entend sur l'agroforesterie aujourd'hui. Euh, le deuxième objectif c'est que l'écosystème euh, ce n'est pas qu'un cours, c'est aussi euh, des outils, des, nouveaux, euh, des interviews de personnes assez différentes et tout ça devra nourrir un petit peu euh, la, la compréhension de l'agroforesterie par les étudiants et ils pourront, je pense, aller piocher des informations, des points de vue, euh, des outils, des documents qui viendront enrichir leur, leur approche de l'agroforesterie. Euh, voilà.